Congolaises, Congolais, les forces armées recrutent pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême. Venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité avoir fait au moins quatre ans postes primaires, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale, les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez vous dans les États majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. atez vous Le président de la République, chef de l'État... Et commandant suprême de forces armées de la RDC, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, a inauguré samedi 8 avril 2023 l'hôpital militaire de la garde républicaine. Cette formation médicale ultramoderne de niveau tertiaire, équipée de matériel de dernière génération, permettra la prise en charge au pays de cas complexes de maladies qui jusqu'à là étaient transférées à l'étranger. Cet hôpital comprend plusieurs services spécialisés, comme le précise ici, le colonel médecin Mbouyou François, médecin directeur. Cet établissement des soins offre des interventions dans les domaines qui appellent la phomatologie, l'hématologie, l'autorinolaryngologie, l'ophtalmologie, la barre du sang, la lithotripsie, l'endoscopie, la kinésithérapie, la chirurgie spécialisée, comprenant la chirurgie pédiatrique, urologie orthopédique et même la neurochirurgie. En dehors de ce service, nous avons un service de médecine interne spécialisé avec des interventions en cardiologie, en pneumologie, en gastro en hématologie et en écologie. Dans son mot de bienvenue, le général-major Kabikiriza Ephraim, commandant de la garde républicaine, a au nom de militaires de Fardessé et de leurs dépendants en général et à ceux de la garde républicaine en particulier, remercier les commandants suprêmes pour son souci permanent de bien-être du militaire congolais. De tout cœur, nous vous remercions. C'est moi avec gratitude, du fait de fouet, à votre temps. Pour répondre massivement à l'invitation qui vous a été adressée. Nous réitérons notre soutien et souhaitons la bienvenue à cette cérémonie somptueuse. Nous remercions s'adressent à l'éternel Dieu, ayant le destin des humains entre les mains et a permis par la de son humble séditaire prédestiné pour gouverner ce pays, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Qui s'est personnellement impliqué pour changer à Dieu ou encore remettre en œuvre les infrastructures de l'hôpital et du messe les officiers et sous-officiers. Prenant la parole à son tour, le ministre de la Santé publique Roger Kamba a souligné l'importance de cet hôpital militaire de référence qui vient contribuer au programme de santé universelle prôné par le chef de l'État. L'hôpital militaire du camp lieutenant-colonel Tchadji de niveau tertiaire a pour but d'améliorer la prise en charge médicale et le bien-être de nos militaires Famille en premier lieu, mais aussi de la population civile environnante. Ainsi, cet hôpital fait partie intégrante de notre système de santé en tant qu'établissement public et hôpital de référence nationale. Excellences, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, la construction de l'hôpital militaire du -lieutenant colonel lieutenant-colonel Tchachi est le résultat de la matérialisation de la première phase de l'amélioration de l'offre de soins pour nos vaillants soldats et leurs familles. Après la coupure du ruban symbolique, le président de la République accompagné des autorités politico-militaires à visiter les différents services de l'hôpital. La manifestation à l'hôpital militaire du camp colonel Tchachi s'est terminée par une séance de photos souvenirs, puis par l'inauguration de messes des officiers des sous-officiers et de la garde républicaine. Fin ce mardi 11 avril 2023 de la mission d'évaluation des opérations par le chef d'état-major général des FRDC au nord Kivu. Avant de quitter Goma, le lieutenant-général Christian Chiwewe Songecha a rendu visite aux militaires blessés de guerre internés à l'hôpital militaire régional de Goma au camp Katindo où il leur a transmis le message de compassion et de réconfort du commandant suprême de l'armée congolaise, Félix Antoine Dizekedi-Chilombo. Félix, Antoine Tshisekedi, eh, Parce que moi, je vita, à eh, mm. la vie. Je suis en à la vita. non pas à ça la vie. Je peu après, son cortège a pris la direction de l'aéroport international de Goma où le chef de l'armée congolaise est allé se rendre compte de la réparation effective de l'avion de chasse endommagé récemment. Réparé avec le concours de l'expertise congolaise, comme l'a expliqué le pilote Ben Tenatena de l'armée de l'air. Voilà, vous avez un avion qui paraît sur cet angard, oui, sans ordinateur, avec nos propres moyens la... débois. Si on pouvait envoyer cet avion à l'isile, ça pouvait nous prendre six mois avec euh, des son que Mais à l'espace d'une semaine que la bénédiction des commandants opération motifs, trois jours cet avion revient. Euh, nous, les Congolais, ne sommes pas moins. Il suffit un coup de pouce. Nous allons faire mieux que ce que nous pensons de petits guillemotier. Ça, c'est très, mais... très bien. Le parcours de la mission du chef d'état-major général est expliqué ici par le porte-parole de l'armée, Honor Kivu, Guillaume Diquet. Je voudrais savoir que c'est lui le patron des armées. À ce titre-là, il a visité non seulement les troupes qui sont engagées dans les opérations, et, mais aussi il était très important pour l'autorité de venir voir euh, pas, la force aérienne. Rappelons que durant tout son séjour, le commandant en chef de l'armée était accompagné par le commandant militaire, le Kivu, le lieutenant général Constant Dima et bien d'autres commandants de grandes unités. Вот en mission de travail dans la province du haut Katanga, le chef d'état-major général des FARDC a visité ce mercredi 12 avril 2023. Le centre d'instruction de Moura Sur un effectif attendu de 7000. Ce centre compte déjà 4 récrits. récris. Le chef d'état-major général des FARDC est revenu pour sa deuxième fois ici au centre d'instruction de Moura, à l'Ikasi, dans la province du haut Katanga. Et c'est après son premier passage où trois mois de vivre ont été prédispositionnés pour la bonne formation de récris comme voulu par le chef de l'État, commandant suprême. Les et Aussitôt arrivé, le lieutenant général, Thio et Songé Christian a tenu une causerie morale à l'intention de ses des déjà en formation. La discipline et le patriotisme ont été parmi les points développés par les chefs d'état-major général. Ascal, ah ah Matès, ah ya les na lingi ah, na sambote ya suprême na binonya so ba yebofandi awa Iso, sont des cotards à la bine en l'air. à la en la la biso. la ceux qui ont banamoura, des la forma bango à Discipline ceux qui vont le vivre, Parce Ils ont qui qui ont Ils ont c'est en Galie, populaire, combat la population. Nous Bolingo, cette visite a réconforté ces jeunes qui ont répondu massivement à la mobilisation générale du président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, commandant suprême des FRDC. Demoura, le chef d'état-major général, s'est rendu ensuite à l'Africaine d'explosifs. Ici, il a été accueilli par le grand amiral Liwangamata Miyamuniobo, directeur général de cette entreprise de l'armée. Les armées de la République démocratique du Congo rejettent avec véhémence les accusations non fondées véhiculées par l'ennemi M23 bar RDF selon lesquelles elles auraient violé les cessez-le-feu à Kibumba. Elles considèrent cependant cela comme étant un jeu de pyromane, sapeurs-pompiers, orchestré de toutes pièces par ceux-là qui ne veulent pas s'inscrire dans la volonté des accords des chefs d'État des États d'Afrique de l'Est. Les prétendus accrochages qui seraient survenus ce mercredi 12 avril 2023 au Mont Nindou en groupement Kibumba. Une défensive. Ennemi, censé être actuellement sous contrôle de la force régionale et qui aurait opposé la jeunesse de ces milliers communement appelés les Ouazalendou au M23-RDF, n'engage en rien les forces armées de la République démocratique du Congo. De ce fait, la hiérarchie de l'armée loyaliste. Une fois informé, c'est employé à rechercher les auteurs de ces coups de feu et à interpellé 59 personnes de ces groupes qui détenaient avec eux quatre armes de type AK-47, des machettes, des lances et des couteaux ne nourrissant aucune ambition de violer les accords des chefs d'État. Les forces armées de la République démocratique du Congo demeurent dans la posture de l'observance stricte du cessez-le-feu au regard du processus en cours. Le commandement des opérations Sokola 2, Nord kivu a procédé ce mercredi 12 avril 2023 à la présentation des 59 combattants dits Ouazalendou, dont l'arrestation est intervenue dans la matinée de ce même mercredi. Il s'agit des miliciens locaux opérant librement sous l'égide du groupe dénommé « Évée des Patriotes pour la Libération du Congo » et PLC en sigle dans la zone de Kibumba. Ces jeunes gens ont échangé des tirs avec l'armée rwandaise déguisée en M23 au niveau du Mont Nyundo zone qui devrait déjà être abandonnée par ces terroristes depuis Belle-Lurette. Les porte paroles des FRDC, Sokola 2 soulignent que l'armée royaliste n'opère pas avec ces Ouazalendous. Le lieutenant-colonel que Kaiko Guillaume l'a précisé, après la présentation de ces Ouazalendous et les armes blanches qu'ils utilisent majoritairement. De leur part, ces miliciens locaux affirment qu'ils opèrent de leur propre gré, indépendamment des FRDC. Ils ajoutent qu'ils agissent pour défendre la patrie. À Leo juri na tembea tuone serenelements kama balisha toka maele eneo. Sibitema tukakutana hapa Kanja tu piga massage. Na wakati wanatupiga massage tell tell tell make hatu she hatuko faire déjà c'est tunaendeaka ku mibeko ya Faride C. Faride ikasikia kile kule kuna kwa attack. Ningekuwa tuna na Faride kusema tvunje les ses Notons que les FRDC ont saisi les différents mécanismes impliqués dans la pacification de la sous-région et une réunion a été tenue au bureau de Sokola 2 pour cette fin. Les troupes de la force de défense du peuple ougandais sont arrivées ce jeudi 30 mars 2023 à Bunagana et ont été reçus par le commandant de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, le général-major Jeff Niaga. Accompagné de son adjoint chargé des opérations et renseignements, le général de brigade Kaputaka Senga Emmanuel et du chef d'état-major de la force régionale, le général de brigade Michael Kibouye, ainsi que d'autres officiers de la force régionale, le général Niaga a rappelé au contingent ougandais leur mission suivant les recommandations des chefs des forces de défense de la communauté de l'Afrique de l'Est. Il a par la même occasion réconforté la population de Bunagana en ces termes. La Force régionale est là avec vous. Ma présence en ces lieux se justifie pour accueillir les contingents ougandais qui sont venus se joindre à la Force régionale après celui du contingent kenyan et du contingent burundais dans un seul objectif de ramener la paix avec l'aide de tout le monde, car seule la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est ne saura pas. Je vous rassure la sécurisation sur l'accès Mounagana Routuru et Routuru Goma. Rappelons que ces troupes s'ajoutent à celles du Burundi et du Kenya. De plus, le déploiement des contingents du Soudan du Sud est prévu en temps voulu. Le conjoint composé du comité ad hoc du mécanisme conjoint de vérification et du mécanisme de surveillance et de vérification de la communauté de l'Afrique de l'Est s'est rendu lundi 10 avril 2023 à Kitsanga et Mouesso dans les territoires de Massissi au nord Kivu. Le général des brigades Eline Diziguié, chef de la délégation et coordonnateur du mécanisme de surveillance et de vérification de la communauté de l'Afrique de l'Est, nous fait savoir les points sur leur mission. Oui, aujourd'hui lundi, nous sommes les euh, un mécanisme de vérification. Nous nous sommes rendus à Kichanga. Le point au de jour était de vérifier tout d'abord aussi le désengagement dit M23 et effectif à Kichanga. Deuxièmement, c'était pour nous rassurer si les Yéroumars l'ont cessé le très respecté. Et troisièmement, c'était pour vérifier aussi si euh, le droit de la personne humaine et des biens de la population sont protégés. La force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est a pendant la vérification assuré la sécurité des membres des mécanismes de vérification, la sécurité de la route et des villages durant les parcours et assuré enfin les retrait du M23 dans les zones. Pendant que d'autres disent que le retrait du M23 n'est pas effectif, il est plutôt disséminé dans la population ou encore dans les collines si plombant des Moueso et Kichanga. D'autres, par contre, confirment le retrait du M23 et accentuent sur l'insécurité due par d'autres groupes armés et violations des droits humanitaires. Ils se sont retirés définitivement ce vendredi passé. La présence des AC ici nous rassure la sécurité, mais aux alentours d'ici à Kichanga, il y a un, ça ne va pas compte tenu de l'insécurité des troupes armées qui se sont installées des collines d'ici. Donc rien un, ça ne va pas. Et on crée beaucoup que les infiltrés aussi peuvent entrer ici, sachant que les M23 ne sont plus ici. La discipline, la sécurité, le vagabondage, l'identification des occupants des camps militaires ont constitué le lundi 10 avril 2023 l'essentiel de la causerie morale du commandant de la 14e région militaire et commandant place ville-province de Kinshasa, le général-major Kizimombuyo Stazan à l'intention des unités de la garnison de Kinshasa à la grande parade du corps lieutenant-colonel Kokolo. A cet effet, le commandant de la 14e région militaire a beaucoup insisté sur la discipline la mère des armées. Il a ensuite exhorté les militaires au travail et d'éviter le vagabondage aux heures des services. N'Zango Club du bataillon qui jouait de l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a remporté le vendredi 31 mars 2023 le tournois de N'Zango organisé par les forces armées de la République démocratique du Congo du 28 au 31 mars 2023 au camp lieutenant-colonel Kokolo à l'occasion du mois de la femme. Ce club a battu l'équipe de N'Zango du corps de génie sur les scores de 63 à 43. Ce tournoi a connu la participation des unités des forces armées de la République démocratique du Congo, de la garnison de Kinshasa. Il s'agit notamment de la force terrestre, de la première zone de défense, de la force navale, du corps de génie, corps logistique, corps des troupes de transmission, du service de communication et d'information des forces armées, du commandement général des écoles militaires, de la 14e région militaire, du bataillon Kijé de l'état-major général et du service de rééducation civique et action sociale. Cette finale de s'est déroulée en présence du général-major Sadi Kimaboko, représentant le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, du commandant adjoint de la première zone de défense chargé de l'administration et de la logistique. Il a, à cette occasion, remis les enveloppes aux équipes participantes. Il a félicité toutes les équipes pour le courage et la discipline manifestée tout au long du tournoi. C'est ainsi que, pour ne pas monopoliser la parole, je demande au personnel militaire féminin de faire preuve de discipline et de faire play tout au long de ce tournoi qui commence aujourd'hui et dont la clôture est prévue ce vendredi 31 mars 23. À vous, officiels et arbitres, je vous exhorte à faire preuve d'impartialité et de respecter scrupuleusement les lois sportives qui vous sont dictées par la Fédération Congolaise des Zango. Je vous souhaite bonne chance à tous et que la meilleure gagne. Cette compétition de N'Zango visait le renforcement de l'esprit des corps parmi les personnels militaires féminins PMF de la garnison de Kinshasa. La cérémonie s'est clôturée par un défilé des troupes participantes. Après la cérémonie, le colonel Kazumba Dinanga Victor, commandant bataillon grand Kijé de l'état-major général et la capitaine de l'équipe Mandengo Mimi ont livré leurs impressions que est je pense chef d'État major il a pourtant de esprit d'équipe là la et puis amis là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 Boya barabake, bate sima